Une goutte de savon est déposée sur le bord d'un disque léger. Au point de contact du savon et de l'eau, la tension de surface diminue. De l'autre côté du disque, la tension de surface reste plus élevée et tire l'objet. Le disque s'arrête quand le savon s'est répandu sur toute la surface de l'eau. La tension superficielle est alors partout la même.